Ce serait quoi, vous, votre définition du numérique Souvent, on l'associe à l'innovation technologique, aux startups et à la Silicon Valley. On oublie parfois que le numérique et Internet ont d'abord été conçus pour approcher les gens, échanger des connaissances et créer du lien. Nous, on a la conviction que la France numérique, c'est pas seulement les startups des grandes villes. Dans les régions moins denses, moins visibles, moins regardées, dans les campagnes, les villages, les villes de taille moyenne, et sans redélaisser les territoires à faible densité, le numérique avance sur un autre chemin. Ce chemin, c'est celui du lien social, c'est celui de la mise en commun, du partage et de l'inclusion. Nous proposons d'aller à la rencontre de cette France-là. Bienvenue dans Hyperlien, l'autre visage de la France numérique. Ah Donc on vient d'arriver dans la Creuse à Guéret et on a notre contact qui est le cofondateur d'un lieu un peu particulier qui s'appelle la Quincaillerie. D'ailleurs voilà. Salut, Salut, tu vas oui. bien Attends, fait bah, Bienvenue, vient du coup. bienvenue en Creuse. Merci, On vous, vous Franchement, Franchement, si tu kiffes la nature, si tu kiffes l'air pur, c'est un bon département. Il y a combien d'habitants du coup Ça ressemble à quoi un peu le, la région La Creuse, c'est ouais. 120 000 habitants. Ok. T'imagines <rire> c'est une ville, une toute petite ville à l'échelle d'un département. Ouais. Euh, beaucoup d'agriculture, beaucoup d'élevage en fait. Mais c'est vrai que euh, quand tu dis, quand tu expliques à tes potes ou à ta famille, tu euh, vais vivre en Creuse pour le boulot, euh, te regarde les te regardent avec des yeux. <rire> ouais, je, je vais là-bas, c'est là où il y a beaucoup de chances d'emploi. C'est ça, c'est pourquoi il y en fait. <rire> On a une population relativement vieillissante, si ce n'est la population la plus vieille d'Europe. C'est d'un département. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est ah l'un cool. des départements où la moyenne d'âge est la plus élevée, en tout cas. Et voilà. C'est chez toi. C'est chez Wam. Ah, ça va trop bien. Ah ouais, d'accord, je comprends. Tu vas? Oh! Ça se trouve bien, les <rire> filles. Coucou! Salut les garçons! Beaucoup de boutiques vides. Mmh. Ouais, oui, des centres villes euh, Un peu de. de, de sûr, ouais, ah, bien sûr. mais c'est ce qu'il faut aussi un peu des fois la richesse quoi tu vois d'avoir tellement de gens différents on vient de terminer de manger il est un peu tard et du coup demain on va visiter la caïri donc voilà on va se coucher Une excellente nuit et je vous retrouve demain pour la visite. La légende des cavaliers. Allez Non mais tu vois toujours à la brume et puis des gros arbres comme ça. C'est incroyable Et, après, il un... et attends, tu faisais quoi du coup quand tu es, es arrivé euh, Je sais que tu nous avais expliqué, mais du coup, euh, ce qui t'a fait bouger euh, toi à Guéret, tu me, tu me ouais. disais Je suis venu euh, en fait. tu... Pour du boulot, euh, j'étais chargé de mission technologie de l'information et de la communication pour euh, un, regroupement de, enfin, un regroupement de communautés de communes okay. qui s'appelait pays à l'époque. Je bossais pour 44 mairies et je faisais euh, de la médiation numérique euh, parce qu'on faisait beaucoup d'ateliers d'initiation euh, pour les seniors, beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Mmh. Et tu sais, dans, dans, dans le fantasme euh, des, des anciens locaux, euh, un jour, il y a une industrie qui arrivera, qui sauvera la presse, ouais. qui va embaucher 600 personnes. Sauf que ça de... fait quand même 60 ans qu'ils l'attendent et qu'il ouais. n'est jamais venu. <rire> okay, Pareil, là, on, on, on est, est plutôt, se dit, hein. on ouais. plutôt sur, attendez, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses différemment sur notre territoire mmh. À savoir plutôt miser euh, sur le télétravail, sur le numérique, euh, sur les métiers créatifs, ouais. euh, sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on pourrait pas inventer justement des, des modes de vie un peu alternatifs euh. Welcome in Guéret. C'est joli C'est, Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Non, l'hypercentre est sympa. Enfin, juste au-dessus ouais. de la quincaille, il y a une place, la place du marché, ouais. euh, que je trouve assez bon. cool. Après, ça reste une ville-préfecture, quoi. Euh... Ouais. Tu me disais, attends, il y a combien de personnes du coup à Guéret 15 000. 15 000, ah ouais, ouais. Ouais, c'est ah, l'une des, vraiment... des plus petites trèfles de France. Ah. Et bienvenue à la quincaille. Ah, non, c'est pas ton bureau ça. Oui. Si c'est vrai, c'est ça Ah y c'est vraiment à l'entrée, c'est toi qui... C'est dans g... une caisse. Ah, c'est Attends, c'était quoi ce bâtiment ah, Une bon. quincaille. Du coup, c'est Voilà, hein. voilà. <rire> j'ai d'autres questions, surtout que je pas, c'est ça. Tu vois, d'habitude, tu sais dès que tu gères des lieux ou des choses comme ça, c'est souvent ailleurs. Enfin, tu vois, tu es plus disponible, en tout cas visible. Donc, c'est ça, assez taré ah que bah ce ouais, soit... mais, enfin, Il faut être au cœur du projet. <rire> tu nous fais une petite visite du lieu, du coup. Mm -hmm. Petite zone d'expo. Euh, D'accord. On a des rotations d'expo environ toutes les trois semaines et demie. Ah, qui et va... en fait, euh, tout le monde peut venir exposer. Euh librement, gratuitement, euh, tu fais euh, du droit culturel, du fait que c'est un lieu qui brasse énormément de populations, beaucoup de populations qui ne vont jamais euh, pousser une, la porte d'une galerie d'art. Ou... Et que du coup, le fait qu'il y, qu y ait des œuvres comme ça, ça, forcément, ça tombe sous le regard. Bien Il ouais, y a encore pas mal de gens qui ne nous connaissent pas, même si on n'a jamais fait de porte ouverte, parce que pour nous, c'est antinomique, en fait. Les portes ouvertes, c'est tout le temps. L'espace Fab Lab. On est arrivé dans le lieu, on avait... La MakerBot. Et puis bah, au fur et à mesure, euh, il voilà, y a des besoins nouveaux qui ont émergé, euh, euh, aussi des, des subventions qui sont arrivées. Donc, ouais, du coup, on a, on a quelques imprimantes 3D. On a... La fonction de cet espace, c'est quoi C'est euh, essentiellement de réparer des objets, c'est d'en créer. C'est d'en créer. créer. Euh, on a beaucoup d'ateliers euh, avec la mission locale euh, mmh. aussi où on, on utilise des outils de production numérique aussi. Où, voilà, on apprend aux, aux jeunes. À utiliser ces outils-là. Ouais. Et puis euh, ben ouais, on, accueille, euh, on accueille par exemple Recyclabule qui est une ressourcerie euh, qui vient faire des Repair cafés ici. Ouais, ouais. Là, nous on fait une entorse à la charte du MIT, justement, ouais. parce que généralement, c'est un Fab Lab, tu apprends aux gens à faire par eux-mêmes. Ouais. Euh, et tu es très peu dans l'intervention. En fait, ouais. ouais. Sauf que nous, quand on a euh, Josiane, 70 piges, euh, qui ouais, sort ouais. de l'atelier de médiation numérique et qui fait au fait, vous savez quoi, j'ai ma pièce de machine à laver, elle est cassée. Euh... « Eh bien, écoutez, madame, donnez-nous la pièce. Ouais, » On ne va pas lui dire « Écoutez, madame, ça serait <rire> un 600 heures de formation. » Non, voilà, on essaie de répondre aux besoins, aux besoins des personnes aussi. C'est impressionnant pour le coup. Tu vois, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi ouvert. Ouais. Tu vois, dans, le, dans moi, l'image que j'avais quand tu m'as raconté le lieu, j'imaginais effectivement des, plus des petits îlots, et je trouve ça hyper ouvert. Et là, c'est Radio Pays de Guerrer, du coup Alors, c'est un studio mobile de Radio Pays de Guerrer. Quand on a ouvert ici, enfin, tout le projet, on l'a monté aussi avec RPG. Euh... Puis quand on s'est installé ici, forcément, il y avait une place pour eux. Dans le projet, c est, c est, enfin, nous, c'est super important qu'ils soient avec nous parce que, parce qu'avoir un média citoyen au sein d'un lieu citoyen, tu vois, on a pris l'habitude, mais quand il y a une expo, de faire l'interview de l'artiste. D'accord. Et là, du coup, on arrive dans la partie un peu plus euh, conviviale, où là, tout le monde peut venir, par poser, profiter du wifi, boire un café. Ça permet de faire des réunions. T'as des étudiants aussi qui viennent squatter après les cours. une cabine téléphonique quand. Que les copains de la ressourcerie avaient en stock et ils savaient pas trop quoi en faire. Puis une fois, ils ont dit "Bah tiens, ça ira à la quincaille. Et il y a une bande de, de loulous du Fab Lab là, qui l'ont transformé en, en point de recharge de téléphone. C'est euh, <rire> le cimetière des éléphants. Ah ouais, C'est notre coin récup euh, matos parce qu'on est un peu identifié comme euh, un lieu ressourcerie numérique. J'ai envie de dire on, on, on teste, on reconditionne et on remet dans le circuit euh, pour des assauts, pour la quincaille, pour du particulier qui n'a pas de thunes. Kevin, surtout, s'occupe les samedis, euh, samedi toutes les deux semaines, il fait euh, des bidouilles camp. Donc, les, les gens arrivent avec leurs problèmes matériels ou logiciels. Et quand c'est un problème matériel et qu'on peut euh, taper dans nos stocks de matos, euh, c'est de la RAM, un disque dur, enfin, des trucs comme ça, euh, mais voilà, on, on lutte contre l'obsolescence mmh, programmée comme ça, ou en tous les cas, on, on améliore les performances de, des ordi. Et à côté, du coup il y a plein d'arranges de... d'ordi. Accès public à Internet. Ah. Donc là, euh, voilà, tu peux venir te connecter. Euh, tu as besoin de faire une démarche, une démarche administrative. Euh, tu as un accès à un ordi gratuitement, anonymement, librement. Notre espace de formation, là, les grandes tables, euh, atelier d'initiation pour les seniors. Alors Ça aussi, c'est un espace qui est pas mal utilisé par des structures, des... Les assos qui ont besoin de faire des formations bah, Les cours, c'est pour euh, t'initier au, au logiciel, de, comme un traitement de texte, euh, oh, tableur, se okay. euh, balader sur Internet en toute sécurité, euh, comment protéger ces données, enfin voilà, oh, tous les domaines. Euh, euh, okay. voilà. J'ai utilisé euh, très longtemps Skype, lorsque ma fille était euh, est au Mexique, maintenant j'utilise euh, WhatsApp, que, que je trouve plus sympa, qu'elle soit revenue en France, etc. Mais ça permet de... De, de voir ma petite fille à distance, etc. Voilà. Mmh. Donc, je viens pour apprendre des choses, les évolutions de, disons, de, des technologies, hein, des logiciels, etc. Donc je viens pour toujours euh, m'aider dans ce que je veux faire chez moi, hein, ne pas trop euh, me dire Tiens, comment ça marche, comment je vais faire. Donc ici je trouve les réponses à mes questions. Pour moi ici c'est un lieu de je dirais, un lieu de formation continue. On n'est pas jugé, mmh. hein, on n'est pas évalué, on vient là en toute décontraction, voilà. Petit à petit, on a commencé à travailler sur les usages du numérique, donc à former effectivement le maximum de personnes et de citoyens, d'habitants du territoire. Euh, si bien qu'aujourd'hui on a aussi des papiers mamis qui servent d'internet comme n'importe qui, il n'y a pas de souci. Euh, mais ça quand même, ça ouvre un sacré paquet de portes et rien que de se dire que finalement le monde nous appartient, même en étant euh, aguerré, euh, bah, ça stimule autrement plus l'imagination et puis justement l'envie peut-être de, de faire ce qui ne se fait pas d'habitude, parce que là il reste tout à, à inventer. Il y a qui comme public du coup Il y a <rire> tous les publics, Bien enfin beaucoup. je ne pourrais pas... Euh, je pense que le plus jeune qui vient en atelier doit avoir 8 ans, la, do, le doyen ou la doyenne dans les ateliers 80, euh, on reçoit pas mal de, mais de seniors avec nos ateliers d'initiation, de jeunes euh, décrocheurs scolaires en insertion via la mission locale, enfin euh, Seb euh, qui est SDF, euh, on est un espèce de point de connexion libre et gratuit pour les réfugiés, euh, on a quelques entrepreneurs quand même où ou de, de télétravailleurs qui viennent dans nos locaux, les étudiants qui aiment bien développer mmh. des projets. Donc, je ne peux pas te dire il y a telle ou telle typologie ouais. de public, c'est tellement vaste. Il y a les élus aussi qui viennent ici. Enfin, au bout d'un moment, un jour dans ta vie, tu auras un besoin de quincaillerie, enfin, tu auras mmh. besoin de venir dans ce lieu-là pour suivre un atelier, pour venir à une réunion, pour avoir un conseil sur une réparation de ton matos informatique, ou parce que tu as cassé la pièce de ton frigo et tu as besoin d'une impression 3D. Là, il s'agit carrément d'un service de la collectivité donc, euh, qui est issu d'une rencontre, dirais, une rencontre entre le président de lago que je suis et, et Baptiste, le concierge, euh, d'un partage, point de vue, etc. Et puis d'un intérêt sur euh, ce qui bouge quelque part, ce qui fait société aussi quelque part, ce qui fait humanité aussi quelque part, parce que ce lieu-là est avant tout un lieu d'humanité, tiers-lieu d'assemblage social, comme on dit, ou tiers-lieu d'assemblage local. En fait, c'est comment on fait humanité ensemble dans cette société qui part un petit peu partout et n'importe comment, donc euh, la naissance des tiers-lieux, euh, un mi-chemin entre le lieu de travail et le domicile, euh, Baptiste m'a présenté ça, j'adhérais tout de suite et donc je lui dis on y va. Euh, voilà, et donc euh, en trois semaines on a mis en place euh, ce service de la collectivité, alors qui est un service atypique certes, ça a dérangé, ça a bousculé d'abord en interne, en interne. Sur le territoire ici, ben, là, maintenant tout le monde parle de la quincaillerie, c'est vraiment un lieu d'échange, de, de partage, euh, un lieu de mixité où on croise euh, c'est un lieu où on fabrique, c'est un lieu où on réfléchit, où on pense, où on fait des réunions, des AG, parce qu'on y trouve quelque chose d'autre en plus, on y trouve une âme, on y trouve de la vie. Qu'est-ce que vous voudriez dire à des, à des élus qui hésiteraient à... ou qui se poseraient des questions de comment on réplique des initiatives comme ça sur leur territoire Il faut y aller, il faut, faut expérimenter, il faut essayer. Puis peut-être que ça peut être un échec, mais peu importe, on se nourrit toujours de ces échecs, donc il faut oser, parce que si on est élu et qu'on n'ose pas, autant rester chez soi. Hein être élu, ça doit être oser. Essayer, expérimenter, tester, proposer en tous les cas. Alors quand on propose, on s'expose. Donc des élus n'aiment pas ça, mais tant pis, alors qu'ils laissent la main et qu'ils passent à autre chose, qu'ils laissent la main à d'autres. C'est simple pour toi, répondre à un modèle comme ça ou pas du tout je ne sais pas si on pourrait répliquer une quincaille. Je pense qu'un tire il est tellement adapté à son écosystème local, à son territoire. Je ne sais pas si la quincaille se devrait de devenir une espèce de marque. Après, qu'il y ait des lieux ouverts dans toutes les, toutes les villes et tous les villages, ouais, c'est ce qu'il faut. Tiens, on va aller en creuse parce qu'on va pouvoir aller bosser à la quincaille ou aller bosser au chais ou à la palette ou aux ateliers mmh. de la mine. Ouais, miser sur les tiers-lieux comme, comme vraiment des outils de développement du territoire rural, c'est un défi qui m'intéresse aussi. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter longue vie, longue vie à la quincaille et aux tiers-lieux, ouais. les cas, au, au Faire Ensemble. La Creuse est le département emblématique de cette France à deux vitesses. Emblématique des territoires qui se dépeuplent et qui vieillissent. Les jeunes partent pour ne pas revenir. Dans les centres-villes, de nombreux rideaux ferment pour ne plus se rouvrir. Mais paradoxalement, c'est dans ce genre de contexte qu'émergent des initiatives comme la cacaillerie. La France des faibles densités semble aussi être celle des solidarités. Les projets de tiers-lieux comme celui-ci bourgeonnent et fleurissent sur tout le territoire. Avec souvent, comme ici, le numérique comme moteur et outil. Ces tiers-lieux sont prêts à vous accueillir et en échange, ont besoin de votre soutien. On quitte la Creuse en s'étant fait des copains, ça c'est sûr. Et surtout, on est plein d'optimisme et d'espoir pour l'avenir de ces territoires. Et nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Hyperion.